branchement électrique d'une pompe à chaleur RO La question que je me suis posée au moment d'effectuer le plan de l'installation électrique de la maison que nous construisions en autoconstruction était quelle ligne d'alimentation électrique dois-je prévoir pour la pompe à chaleur RO d'une puissance de 13,3 kW composée de deux éléments. L'unité extérieure et l'unité intérieure, le module hydraulique. Nous avons bien entendu consulté plusieurs installateurs pour des devis, mais impossible d'avoir une réponse précise. Les avis divergent. Tantôt nous préconisait une seule ligne de 32A, tantôt deux lignes de 32A, avec des conducteurs de 6 mm. Ce n'est que lorsque nous avons choisi un installateur qui nous a demandé deux lignes de 31A, que nous avons eu la réponse. J'ai donc effectué ce qui m'était demandé malgré mes doutes au sujet de la justification de ces deux lignes en 32 A. Autant j'étais d'accord pour le module interne qui d'après ce que je comprenais contient entre autres la résistance de chauffage d'appoint étagé qui peut solliciter 2 kW, 4 kW ou 6 kW pour un temps X. Autant je m'interrogeais sur l'utilité d'une ligne 32A pour l'unité extérieure qui, elle, contient certes les ventilateurs et le compresseur, mais qui, à mon avis, sauf erreur, n'ont pas besoin d'une intensité aussi importante. Une ligne 20A pourrait convenir. En cherchant bien, j'ai obtenu une réponse à cette interrogation. En fait, les groupes extérieurs, même s'ils ont besoin d'intensité, est relativement faible. Nécessite souvent, selon les modèles, une intensité importante au démarrage pendant un temps très court, quelques millisecondes, ce qui expliquerait le 32A. J'ai donc accédé à la demande de l'installateur et j'ai créé deux lignes de 32A protégées par une interrupteur différentiel 63A-30mA. Les disjoncteurs sont classiques. 32 ampères de courbe C. Pourquoi cette précision Parce que certaines unités extérieures, de moins en moins, nécessitent une ligne protégée par un disjoncteur de courbe D. En effet, certains modèles peuvent demander au démarrage une intensité supérieure à 32 ampères pendant quelques millisecondes. Et seul un disjoncteur de 32 ampères de courbe D peut répondre à cette demande. Il convient donc alors de protéger l'unité extérieure avec un disjoncteur de 32A de courbe D. Seul inconvénient, le prix, environ le double. Voilà, j'espère que ces informations répondront à vos interrogations. Cette vidéo vous a été utile Un petit clic sur j'aime, ça la fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs